Le film d'eau savonneuse cherche à minimiser sa surface de contact avec l'air. Quand il entre en contact avec le papier métallisé, sa force fait se déformer cette surface souple. En se collant au film, le papier lui permet de minimiser sa surface de contact avec l'air en la remplaçant par un solide. Puis, l'air est aspiré par l'aiguille. Le film se rétracte. La force du film de savon est suffisante pour courber encore plus cette matière solide. Lorsque le film éclate, la gravité provoque la chute des pétales.